Bien, bonjour à tous et à toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo où je vais vous présenter le H400 et le H1200. Donc, durant ce mois de janvier, j'ai pu recevoir et tester des produits de Champion Gaming que je vous présente maintenant. On commence tout de suite par le H400. Donc, c'est un casque micro vraiment très basique avec une suspension au-dessus pour la tête. On retrouve toujours les LED sur chaque écouteur ainsi que sur le bout du micro. Pour ma part il est très confortable, seul souci il serre un petit peu la tête mais sinon euh, tout va bien. Donc pour un peu plus de spécificité on a deux haut-parleurs de 50 mm, 22 ohms ainsi qu'une plage de fréquence de 20 à 20 000 Hertz, donc ce qui est le basique. Ce qui est très intéressant avec ce casque c'est le micro bien sûr, je vous en fais écouter la qualité tout de suite. Et bien voilà on se retrouve avec ce microphone. Vous avez un petit aperçu de ce que ça rend comme qualité, euh, aucun traitement n'a été fait sur le son, il est brut comme il est enregistré. L'enregistrement s'est euh, fait sur Audacity tout simplement. On retrouve également comme sur la plupart des casques ce que j'appelle le petit boîtier qui nous permet d'augmenter ou diminuer le son ainsi que d'activer ou de couper le micro. On a donc trois sorties pour ce casque, une pour le son, une pour le micro ainsi que une pour les LED. Pour le H1200 c'est pas tout à fait pareil, on a que deux sorties, une qui fait casque micro ainsi que les lumières avec USB. On retrouve également le petit boîtier avec pour augmenter le son ainsi que activer ou désactiver le micro. Et au final on retrouve le casque. Alors certes il est un peu plus imposant, un peu plus gros, mais il est bien quand même. Donc on a exactement les mêmes caractéristiques sur ce casque que sur le H400, niveau haut-parleur ainsi que microphone. Mais je dirais que celui-ci est plus confortable. Il sert moins la tête et on a l'impression qu'il est beaucoup plus léger. Alors certes, avoir ça sur la tête c'est un petit peu imposant, mais quand on joue, on n'y fait pas attention. On retrouve bien évidemment les LED sur chaque haut-parleur ainsi que sur le micro. Si vous cherchez un casse micro assez léger, assez sympa, qui peut se dissimuler un peu partout, je vous conseille le H400. Il est petit, vraiment pratique, il euh, n'y a pas de grande difficulté à l'utiliser. Surtout pour, je pense que c'est surtout pour la taille que ça va jouer en sa femme. Si vous voulez juste quelque chose de confortable pour jouer pendant plusieurs heures, je vous conseille le H1200. Là, vous aurez pas de soucis. Vous pourrez faire des longues sessions. Vous serez tranquille. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez en description tous les liens menant aux produits. Je remercie Ampère Gaming de m'avoir permis de tester justement ces produits qu'ils m'ont envoyé. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. A bientôt